Bonjour amis traders, je suis ici dans le sud de Tenerife. comme vous le voyez il fait très beau. Il y a un petit peu de vent mais en principe là, avec la, la bonnette que j'ai sur le micro ça devrait aller. Dans cette vidéo je vais répondre à la question qu'on m'a posée récemment, combien d'argent faut-il pour démarrer en bourse pour commencer à faire du trading. En fait tout dépend dans quelle optique vous voulez faire du trading. Si c'est pour gagner un petit peu d'argent, un petit peu de complément et eh bien vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Je dirais que la première chose à faire c'est investir quelques centaines d'euros dans une bonne formation. Donc, comme mes formations par exemple, vous avez ma formation au scalping et ma formation Ishimoku. Donc, avec cette formation vous aurez déjà une très bonne base pour démarrer, vous avez un lien ici au-dessus et également en dessous de la vidéo. Donc, Première chose, investissez pour vous former parce que vous lancez en trading, vous lancez en bourse sans aucune formation, euh, je pense que c'est pas prudent, c'est pas raisonnable de, de le faire même si vous euh, n'allez consacrer qu'un petit peu d'argent. Le but c'est quand même de gagner de l'argent et pour ça il faut quand même apprendre certaines techniques et il vaut mieux donc euh, vous former. Donc que ce soit euh, mes formations ou d'autres formations, je dirais que les premiers, les premiers sous que vous devez investir, c'est dans des formations. Vous pouvez bien sûr ouvrir très rapidement un compte de trading et essayer, mais faites-le sur un compte de démonstration, ça ne vaut pas vraiment la peine de, de risquer votre argent comme ça. Ensuite, donc, une fois que vous avez une bonne formation, vous pouvez très rapidement euh, arriver à, à gagner de l'argent. Euh, bien sûr, vous n'allez pas en vivre directement si vous n'investissez que, que 500 euros par exemple. Donc, Vous pouvez ouvrir un compte de trading en principe avec 500 euros chez la plupart des brokers et ça vous donnera quelques, quelques centaines d'euros peut-être à la fin du mois mais si vous voulez vraiment vivre de cela il faut quand même commencer à envisager d'investir un peu plus quelques milliers d'euros et à ce moment-là vous pouvez même en vivre et même euh, très bien en vivre mais euh, ça demande quand même d'avoir une méthode de trading efficace, une certaine constance, une certaine discipline. Donc euh, je dirais qu'à partir de… tout dépend ce que vous voulez gagner hein, et combien vous avez besoin pour vivre mais euh, disons que ça commence à, à vraiment valoir la peine et pouvoir envisager d'en vivre une fois que vous mettez 20, 30, 50 000 euros si vous arrivez à avoir des bons résultats, là vous pouvez commencer à, à gagner plusieurs milliers d'euros par mois et c'est dans cette optique là que je dirais que vous pouvez envisager de vivre du trading et ça vous donne une idée du capital que vous avez besoin au départ. Euh, J'ai des étudiants qui, qui voyagent et qui font du trading euh, pour, pour leur plaisir, pas forcément pour en vivre parce qu'ils sont déjà retraités. Mais euh, j'ai par exemple un, un ancien dentiste donc, qui a pris sa retraite, qui voyage dans le monde entier, il est venu me voir ici à Tenerife et il me disait qu'il gagnait donc environ 40 000 euros par an, en ayant au départ un capital de 40 000. Donc il fait à peu près 100 de gains sur son année, sans trader toute la journée, hein, donc il trade un petit peu euh, en complément euh, de, de ses revenus euh, de sa retraite. Donc voilà un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre si vous voulez vous lancer en bourse. Bien sûr, il faut avoir euh, d'abord une bonne méthode et vous entraîner sur un compte de démonstration avant de vous lancer avec de l'argent réel. Même si c'est peu d'argent au départ, je vous conseille quand même de, de tester d'abord la méthode que vous avez choisie sur un compte de démonstration et rapidement, par exemple avec ma méthode de scalping, vous vous l'étudiez pendant 2-3 jours, vous ouvrez un compte de démonstration pendant une semaine et ensuite euh, la semaine suivante vous pouvez commencer à trader en compte réel. Donc euh, le principal c'est d'avoir une méthode bien expliquée, efficace et là à ce moment-là vous pouvez partir avec un petit capital et si ça se passe bien, eh bien vous, pouvez, vous pouvez augmenter votre capital ou selon vos moyens bien sûr, euh, euh, trader comme, comme vous le pouvez, il ne faut pas non plus passer toutes vos journées à ça. Hein. Voilà, J'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que vous voulez voir euh, d'autres vidéos eh bien abonnez-vous ici en dessous, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur euh, la petite cloche ainsi hein, vous, recev vous recevrez un avis lorsque je publierai d'autres vidéos et je vais je pense publier euh, beaucoup d'autres vidéos qui vont vous intéresser. Voilà je vous dis à très bientôt, au revoir.